Bon, il y a une idée reçue qui dit que baisser le temps de travail, passer aux 32 heures, c'est mauvais pour les salaires. À la CGT, on dit tout le contraire et on s'appuie sur des éléments qui sont déjà éprouvés, notamment par rapport aux 35 heures qui ont été mises en place maintenant voilà une, une trentaine d'années. Ces 35 heures, elles ont généré sans doute 30 à 35 d'emplois en plus. Et donc, si les 35 heures n'avaient pas été mises en place on aurait un chômage de masse beaucoup plus important. Or on sait que euh, faire baisser le chômage, euh, augmenter le nombre d'emplois, eh ça a une conséquence sur le niveau euh, des salaires qui sont donnés, euh, qui sont attribués aux salariés. Donc euh, premier élément, réduire le temps de travail, et eh bien ça va permettre d'avoir une nouvelle euh, démarche pour faire augmenter les salaires. Pour ça, il faut un, une condition, j'ai envie de dire, il faut que ce soit euh, une loi qui fixe la réduction du temps de travail sans perte de salaire pour les salariés. Sinon, effectivement, euh, eh bien, réduire le temps de travail, ça peut conduire à augmenter la charge de travail. Ce que, évidemment, la CGT euh, ne cautionne pas. Donc, euh, les 32 heures, c'est bon pour les salaires parce qu'on s'est aperçu que, quand on réduit le temps de travail, la productivité euh, des salariés elle est meilleure. Et donc, ceux qui créent la richesse, les travailleurs, les travailleuses, elles travaillent finalement euh, en, en dégageant plus de marge euh, de richesse, plus de marge de productivité. Et donc, toute la question sur les salaires, c'est de savoir à qui vont les nouvelles richesses qui sont produites. Est-ce qu'elles vont au plus grand nombre, aux salariés qui produisent les richesses, ou bien est-ce qu'on les laisse euh, aux tenants du capital C'est donc un, un vrai débat euh, idéologique, euh, de partage des richesses créées entre le travail et le capital. Alors, pour euh, euh, être sûr qu'on peut agir sur les salaires, il faut véritablement qu'il y ait des encadrements euh, et que euh, la loi elle impose une réduction du temps de travail et euh, des emplois, des embauches euh, qui permettent de répartir le travail. Ça, c'est des choses qui existent déjà, puisqu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont tenté euh, de mettre en place une réduction du temps de travail. Depuis longtemps, d'ailleurs, par exemple, l'entreprise Bosch à Vénitieux, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont passés aux 32 heures. Ça a permis de créer euh, une centaine d'emplois en plus, d'améliorer les conditions de travail et donc euh, d'améliorer, y compris, la montée en qualification des salariés et donc euh, leur salaire principal parce que là on parle bien évidemment du salaire de base euh, d'autres ont tenté encore plus récemment dans le contexte de, de la crise sanitaire et eh bien de réduire temporairement le temps de travail c'est par exemple airbus nantes qui euh, au moment du premier confinement en 2020 donc ont décidé de passer aux 32 heures et immédiatement on a vu une amélioration des conditions de travail mais aussi une amélioration de la productivité au travail autrement dit tout le monde est gagnant, les salariés travaillent moins, sont toujours payés à 30, à, à, avec un salaire horaire qui a augmenté et l'entreprise en est bénéficiaire puisqu'elle dégage plus de productivité. Donc on voit bien là qu'aucunement les, les 32 heures ne sont euh, euh, mauvais pour les salaires. C'est aussi euh, le moyen de rediscuter de l'évolution professionnelle dans l'entreprise. Parce que la réduction du temps de travail, ça doit être discuté dans l'entreprise. Ça doit être discuté avec les salariés, avec leur organisation syndicale, pour organiser le travail, s'interroger sur comment on travaille, quelles sont les finalités du travail que l'on fait. Et on sait bien, en tout cas la CGT le revendique, que ce sont les travailleurs et les travailleuses, les véritables experts du travail, et donc euh, c'est des éléments aussi qui sont de nature à redonner de la dynamique, de la discussion, de l'échange et une place aux organisations syndicales, au syndicalisme dans la boîte pour revendiquer de nouvelles améliorations et notamment par exemple pour entamer des négociations, négociations qui sont obligatoires dans l'entreprise, autour des augmentations de salaire. Donc c'est des points d'appui extrêmement importants pour redonner une action collective de la dynamique et se réapproprier la négociation collective dans l'entreprise au bénéfice des salariés. Puis quand on dégage un petit peu de temps, qu'on travaille moins, qu'on travaille mieux, eh bien naturellement vient euh, la question de l'évolution professionnelle on laisse plus de temps pour réfléchir à la finalité de son travail et à comment on peut évoluer dans son travail. Et quand on évolue dans son travail, eh bien on a accès à la formation professionnelle continue, on acquiert de nouvelles qualifications, on fait reconnaître son expérience professionnelle et naturellement, évidemment, après, se pose la question de la reconnaissance de ces nouvelles qualifications en salaire de base, en classification. Et donc, on agit pour améliorer euh, le, les salaires de tout le monde et faire évoluer donc euh, également euh, les postes euh, dans l'entreprise. Le, dans c'est aussi un moyen d'activer, puisqu'on a besoin de plus d'emplois, euh, c'est aussi un moyen d'activer euh, une lutte contre les mauvais emplois, les emplois précaires, les emplois instables les emplois non reconnus. Parce que quand on dégage du temps, eh bien on s'aperçoit qu'on a besoin d'embaucher et qu'on a besoin d'embaucher des salariés avec des contrats en CDI, des salariés qui trouvent leur place dans l'entreprise. Et donc tout ça, évidemment, quand on fait baisser la précarité, ça agit sur l'augmentation des salaires de tous les salariés de l'entreprise. Donc on voit bien que la la, la revendication de la réduction du temps de travail elle est indissociable de, euh, des revendications d'amélioration des salaires, d'amélioration des embauches, d'amélioration des conditions de travail. Alors par exemple, il y a, a aujourd'hui à la CGT des fédérations qui agissent euh, en la matière. Je pense par exemple à nos camarades de la CGT Commerce qui, euh, face à l'automatisation, euh, au changement des modes de travail hein, qui sont euh, normaux, qui correspondent à l'évolution des progrès techniques, et eh bien quand ils, ils revendiquent quand on passe à l'automatisation des caisses, le gain de productivité dégagé par cette automatisation alle automatiquement sur l'embauche de salariés à temps plein. Or, on sait que dans le commerce, notamment dans les supermarchés, beaucoup et beaucoup de travailleuses ne bénéficient pas justement d'un taux plein, sont souvent à taux partiel. Ça permet euh, d'agir pour qu'elles soient embauchées à 32 heures, payées à taux plein, et donc mieux payées qu'aujourd'hui, et euh, également pour que on puisse en embaucher plus et donc qu'on fasse tomber la pression du travail qu'elles subissent. Euh, et tout le monde a reconnu, y compris dans le contexte sanitaire avec ces travailleurs essentiels qui sont restés sur site pendant le, le coronavirus, que même si elles sont à temps partiel, souvent elles ont une charge de travail très importante avec des salaires très bas. Donc euh, on a les moyens d'agir pour que le progrès technique, l'automatisation, la robotisation euh, elles, euh, permettent des gains de productivité qui soient ensuite attribués, qui bénéficient à ceux qui produisent les richesses, c'est-à-dire aux travailleurs et aux travailleuses. Le passage de 32 heures sans perte de salaire, c'est vraiment un enjeu pour demain, pour l'ensemble des salariés. Il faut que les salariés, avec leur organisation syndicale, se saisissent de cette proposition, euh, en discutent dans les entreprises et agissent pour que ça devienne une réalité à l'image de plein d'entreprises aujourd'hui qui ont fait ce choix-là, d'ailleurs dans le secteur privé, mais aussi dans la fonction publique, puisque je pense aux collègues de l'hôpital qui euh, travaillent beaucoup trop et qui méritent de pouvoir euh, enfin accéder à une réduction du temps de travail.